Mesdames et Messieurs, bonsoir, bienvenue dans le Top Santé de TV. Ce soir, j'accueille à nouveau Joseph Sauvert, notre praticien en médecine chinoise, qui va nous parler de l'élément roi dans la médecine chinoise. On parle d'éléments, il y en a cinq, n'est-ce pas Joseph Et merci d'être venu nous parler du foie aujourd'hui, je crois. C'est bien ça. Bonsoir, ça va Roseline Ça va très bien. Oui. Après un retour de vacances, oui, va c'est toujours. Ce toujours bien. Ça fait du bien. Ça bien. fait beaucoup de bien. Mais tu sais que j'ai un petit peu abusé euh, de mes vacances, hein, à ah, manger beaucoup de fromage. C'est se relâcher. Manger beaucoup de fromage, euh, des beignets de carnaval, mais parce que c'était la but, période. Donc, le but. donc voilà, c'était le but de se lâcher. Mais aujourd'hui, tu es avec nous pour nous parler de l'élément froid. Le froid qui est le et régulateur du sang. Exactement. Exactement. Alors, euh, nous sommes actuellement le, dans la saison de rat-estomac. Nous arrivons à partir du 21 mars dans la saison de l'élément bois. La saison de l'élément bois, c'est le printemps, la floraison, le bourgeonnement de tous les fleurs et de, toutes les, de tous les fruits. Donc, pour euh, caractériser un petit peu ce que la médecine traditionnelle chinoise nous Transmet. je vais expliquer un petit peu comment ça se passe, c'est-à-dire que la... chaque élément, on va parler de l'élément bois, est rattaché à un organe et une entraille, notamment pour l'élément bois actuellement, à partir hein, du 21 mars, bon, faut dire la vérité Roseline, il faut quand même que tu le saches, c'est très important, c'est que la... les saisons sont un petit peu entrevéchées. On a quand même déjà des symptômes actuellement depuis samedi, depuis même vendredi, mm -hmm. des symptômes de personnes qui ont des symptômes de l'élément bois, des déficiences de l'élément bois, c'est-à-dire du foie et de la visite okay. Alors foie visite pourquoi Parce que le foie c'est le yin, on rappelle que le foie, F-O-I-E, l'organe, ce n'est pas le foie F-R-O-I-D, oui, a le... une sensation de foie, c'est le foie, on le... parle bien de l'organe foie, de F-O-I-E. F -O -I -E. Tout à fait. Donc, euh, le foie est rattaché, à. alors c'est le yin, en médecine mm -hmm. chinoise, c'est le yin associé à son yang associé à la visite biliaire. Mm -hmm. Tous les éléments, en fait, sont yin et sont yang. Donc, juste pour expliquer un petit peu. Donc, là, ce que je voudrais signaler nos téléspectateurs, c'est comment se présente le foie en médecine chinoise et les symptomatiques. Pour que ça. les personnes puissent se, se sont, visualiser, qu'est-ce qu que ça veut dire. Ouais. Parce que dire que nous sommes dans l'élément bois ou dans l'élément terre, personne ne peut comprendre. Donc, Moi, la première. C'est bien pour ça que je vous dis ça. Alors... Déjà la première chose, le foie c'est le maître des tendons et des muscles. Donc tous, tous les problèmes de tendons et de muscles sont liés au froid. Alors si, si, si vous voulez, la médecine chinoise a à chaque, chaque symptôme associé un organe à un entraille, à chaque douleur associé un organe à un entraille. Quand on a par exemple euh, des maux de tête, on va dire ça tout le monde le connaît. il a une crise de foie, il a trop mangé, il a trop bu, voilà. c'est la chose facile. Mais on peut aussi le caractériser par plein de petites symptomatiques qui vont signaler une faiblesse énergétique du foie. Parce que moi je parle que d'énergie du foie et de l'énergie de la vésicule binaire. On rappelle que la médecine chinoise euh, a, a, met l'accent sur... Le, le gain d'énergie, l'excès en énergie, c'est ça Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, la, la, la médecine en chinoise en permet de faire simplement, l'image qu'on qu a, c'est de faire circuler des les énergies énergie. des organes et des entrailles afin d'harmoniser le corps humain tout simplement, pour qu'un équilibre de santé et psych, euh, de psychologique s'atténue, se, se, se régule. On a tous des émotions, on est fait tous d'émotions. Donc là, on va parler du foie, donc notamment de la colère, ce sentiment de colère. Hum. Donc d'accord, quand je suis souvent en colère, c'est que j'ai un excès d'énergie, c'est ça <coughs> Pardon. Oui, c'est-à-dire que quand on a un excès de colère, c'est qu'on a une chaleur au foie. Donc l'idéal, on a une colère, l'idéal c'est de crier sa colère, de l'évacuer, ne jamais garder. Donc j'ai raison donc de me mettre en colère et de bien crier Oui, oui. parce que si vous gardez votre colère, ouais. ça va faire une chaleur interne, mmh. ça va se transformer en une émotion trop forte mmh. et le foie étant l'organe le plus gros du corps humain, ça va se monter en chaleur et ça va faire des excès. Alors, je vais un petit peu essayer de, de, de donner aux téléspectateurs un petit peu comment ça se passe. Donc, un des symptômes qui sont en excès, donc le sentiment de colère. Le premier, le deuxième sentiment où on peut reconnaître qu'on est en excès de, de chaleur sur le foie. Excès d'énergie ou vide d'énergie. Donc l'excès d'énergie, c'est de se réveiller entre 1h et 3h du matin. Par exemple, je réveille a une heure du matin, je ne peux pas dormir, qu'est-ce qui se passe C'est le foie. on s'est contrarié et on n'a pas digéré cette émotion. Attends, il y en a plein. Tu vois la, lourdeur, la lourdeur digestive, comme tu disais tout à l'heure, quand tu as une lourdeur digestive, que tu as eu un excès de beignets, c'était carnaval, Forcément, la première, le premier organe qui est touché... le quoi enfin, Tout simplement. Les maux de tête. Alors, ça peut aussi soulager les lombaires, puisque c'est les tendons et les muscles, les hanches. Régler les problèmes d'acouphènes, ce que les personnes âgées ont souvent. Ou des chocs, quand une personne a un choc émotionnel, mm -hmm. une contrariété intense, non digérée. Bon, on tombe sur cette, ce, ce, ce, ce petit bruit qu'on a dans les oreilles. Alors, ça peut être... Alors il y a plusieurs euh... comme des criquets. Alors il y a les criquets, c'est ça. Il y, ça. Criquets. il y a les criquets. Il y a le sifflement. Il y a les chutes d'eau. Les chutes d'eau. Ouais. Ouais, il y a les chutes d'eau. Il y a les chutes d'eau. Chute euh... Et puis en fait c'est permanent. Alors c'est vachement désagréable. Mais ça ce sont des personnes en fait tout simplement c'est très important c'est que elles ont trop subi d'excès de, de chaleur à leur foie qui leur crée faiblesse des reins et qui va attaquer le foie. Vous avez bien compris l'excès de, de chaleur sur, sur le, le foie ça peut entraîner notamment les acouphènes, acouphènes. on aura l'occasion d'en parler justement. alors on peut faire après par thème on aura l'occasion de revenir parce sur les acouphènes parce les... que je pense que c'est un sujet que, qui n'est pas très courant et qu'on n'en parle pas souvent mais qui est quand même très gênant c'est quelque chose de beaucoup. très gênant des gens qui disent que c'est le cancer psychologique c'est un cancer psychologique. Certaines vivent des acouphènes et disent que c'est comme un cancer, c'est un cancer psychologique. Donc, ça, nous, allons, nous allons donc revenir sur l'élément foie. Le Alors, foie. après, par exemple, on, a, on peut avoir des nausées. Quand on a une nausée, tout simplement, ah. les femmes enceintes, c'est le foie qui est touché, les vomissements, le goût amer. Un symptôme qu'on ne parle pas souvent. L'alcoolisme. L'alcoolisme, oui. Bon, ça, je ne vais pas rentrer dans l'alcoolisme. Mais les crampes. Oui. Les crampes, c'est une les faiblesse. Les crampes nocturnes, c'est faiblesse ah, du, foie. De, du foie. Ben oui. Ah ben, j'apprends des choses. Quand on a des crampes dans les moulets. Ah, dans fruits. les mollets la nuit, la ça nuit, vous prend vers 2h, heure, 3h du matin. Et ben, tu es pile poids dans l'heure le... du foie. Ah bon, ben, il faudrait faire une cure euh, carrément euh, ça. sur le foie. Donc j'apprends quelque chose. Je pensais sincèrement que le fait d'avoir des crampes au niveau des muscles, c'était un manque de potassium par exemple, de magnésium. Alors, être... alors, ça, c'est la, la médecine allopathique. Oui. Moi, je dis, il faut tout regarder. Il faut regarder le mécanisme. La, la médecine mmh. allopathique, elle a une extraordinaire panoplie de choses qui nous permettent de nous soigner actuellement. Mmh. Mmh. La médecine chinoise. La médecine allopathique euh, est la médecine contradictoire générale. de.. Elle est pas contradictoire, mais elle est en. Comment dire elle euh, accompagne un peu la médecine chinoise est... Alors, alors, c'est l'ordre des, des médecins est contre les praticiens comme moi. Parce qu'en fait, il faut savoir que nous ne sommes pas connaisseurs, enfin, je ne suis pas connaisseur du corps humain entier, donc je n'ai pas le droit de pratiquer l'acupuncture, comme on dit le terme français. D'accord. Seulement en France. C'est-à-dire seulement les Français ont le droit médecins français ont le droit et se donnent le droit de s'appeler acupuncteur. Moi, je suis un simple praticien mm -hmm. qui fait circuler les énergies. Alors, j'utilise les ventouses, j'utilise les moxas, j'utilise les aiguilles en, en, juste en sous-cutanées pour ne euh, pas avoir de, de soucis. Et on arrive à se soulager. à 25% hein. franchement sans problème hein. alors je vais juste citer un dernier truc qui est très important quand on est en excès de chaleur de foie on peut avoir une baisse de l'activité visuelle c'est pour ça que je retouche des petits mots, parce que ça va parler aux téléspectateurs, c'est important, c'est très important. C'est vrai que j'ai observé que quand je mangeais un peu de trop, j'abusais un peu de trop, j'avais un trouble de la vision. Donc, euh, tu confirmes aujourd'hui que c'est un excès euh, sur le foie, enfin un excès sur on a un excès d'aliments en fait de mauvais mauvais de mauvais, de de, mauvais apports alimentaires donc il y a une action qui se fait sur le foie et donc qui va se répercuter sur la visuelle sur le, sur la vue sur la vue pourquoi parce que la médecine chinoise à chaque organe et chaque entraille est associé euh, voilà, un, un sens, sens. puisque effectivement les énergies circulent, circulent au travers de, euh, des nerfs alors, des nerfs, des tendons, des muscles, des veines. Alors, il y aura des, il y a des images à faire euh, partager, c'est vachement important, j'ai une vidéo extraordinaire. J'aimerais bien qu'on puisse se faire partager. À la prochaine fois, on demandera à de... Ce, ce faire... flux énergétique, en fait, va travailler sur pas mal de zones. Alors, quand on poncture, par exemple, Taichung le trois fois, un point qui est très connu, quand on le disperse, qu'est-ce que ça va faire Ça va faire circuler tout de suite le système énergétique du foie, déjà, mm -hmm. et ça va faire circuler les autres organes, parce que tout a un, un cheminement, tout est lié. Voilà, donc ça c'était pour expliquer un petit peu comment ça se passe au niveau de l'excès. Ça c'est important que les, les téléspectateurs comprennent. Maintenant, pour ce qui est des vides, oui, parce que pour être équilibré, il faudrait autant de d'énergie être... positive que d'énergie négative, c'est ça Alors, ce n'est né... pas négatif, positif, positif. ou c'est du yin ou, ou c'est du yang. D'accord. Donc, on répète, on... je récapitule, on ne parle pas d'énergie négative ou positive, on parle du yang et du yin en médecine chinoise. D'accord. C'est ça. Donc, quand on est... Si on parle d'excès, maintenant, il faut parler du vide, de l'absence. Tout à fait, parce qu'on est plus souvent en vide... Un... en excès. Les gens qui sont, qu ils sont en excès. Alors pourquoi Parce qu'en fait, le foie on le sollicite trop. Donc il se fatigue. Et la plupart des patients ne savent pas qu'on peut nettoyer son foie, chose que personne ne fait correctement. Ça, nos grands-parents nous l'ont donné, nous l'ont inculqué. Et sauf que nous continuons plus à faire ce qu'on appelle le nettoyage du foie, c'était, comment ils appellent ça L'huile de Foie de Mouru, ça. on l'a bien soupé, ça. Moi aussi, de... je eu, maman me le donnait. Oh, Tous les matins à jeunes j'avais un hiver en ma cuillère de... C'était juste à la période, avant d'entrer... Euh... Avant la rentrée Après scolaire. Avant la rentrée scolaire, on faisait la petite purge. Et c'était à l'eau... C'est quoi de l'huile de Foie de Mouru, ou encore, Ben, j'ai connu... Euh... Dans le café, un petit peu d'huile de carapate, c'est ça Ah, c'est ça ça ça pas... pas mal, ça ah, oui, aussi. Ça, ça, de... Sinon, il y a un truc très facile à faire, que les personnes peuvent Alors... faire. Alors Une cuillère à soupe, tous les matins, à jeun, d'huile de coco. D'huile de coco. Bah. On est en Guadeloupe, profitant de l'huile de coco. L'huile de coco à pleine vertu. La première vertu, nettoyer deux fois. Ou un jus de citron. Tout simplement, à jeune. À vrai dire, je préfère mille fois le jus de citron. Nous arrivons presque au terme de notre émission. Alors, est-ce que tu as encore des choses à dire sur le vide que... Alors, en quelques mots, on va juste te dire l'angoisse, tendance à se faire de mauvais sang, difficulté d'érection et de libido. Ça, ça va beaucoup parler. Alors voilà, juste pour le foie. Ça, c'est la base de la libido qui est très importante chez beaucoup de femmes et d'hommes. Malheureusement, nous sommes vraiment... Pour moi, l'occasion de ramener sur ce plateau un sexologue pour parler ah, euh, de certaines choses, peut-être de la baisse de libido. Nous arrivons au terme de notre, euh, notre émission. Je remercie Joseph Saubert de toujours venir nous apporter des quelques merci petites beaucoup, informations merci. qui sont très intéressantes. On se revoit dans un prochain format de Top, de top Santé de TV. Je vous dis merci de nous avoir suivis et à très bientôt.